Salut, ici un de plaisir keto. Ici, on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées, des recettes, des trucs, des astuces, mes expérimentations <rire> pour vivre en mode kétogène, tout, keto, sans se prendre la tête. Alors, nous continuons notre série <rire> de Belly blaster. Euh, c'est un programme que j'ai commencé il y a quatre jours si vous avez manqué les quatre premières vidéos je vous invite à les regarder il y avait le jour 0 qui était euh, comment on appelait encore le jour 0 <coughs> J'ai oublié le nom mais à partir du jour 1 on est sur le belly bluster et donc aujourd'hui c'est le jour 4 de belly bluster 4 sur 10 et nous avons vu que les trois premiers jours, euh, c'était beaucoup des smoothies, c'était beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. J'avais l'impression d'être végétarienne là, j'avais l'impression que, ok, je voyais déjà être... <rire> bon, ok, sérieusement là, je ne sais pas si de ma vie j'ai mangé autant de fruits et des légumes en une journée, quoi. Parce que avec euh, cette eau pure et dure, c'est beaucoup euh, plus de... de, de Viande, poisson et légumes, mais pratiquement pas de fruits, quand j'en mange des fruits, c'est des fruits des champs et très très peu. Donc là, c'était plein de smoothies le matin à midi, le soir, tout le temps, et puis c'est comme « wow, ok <rire> !» Mais je vois que ça fonctionne, ça fonctionne bien parce que rendu à aujourd'hui, j'ai déjà perdu quatre livres, en fait, j'avais fait le jeûne aux œufs avant ça. Si vous avez suivi ma vidéo de jeûne aux œufs, j'ai perdu 6 livres en 6 jours, très très rapidement. Mais je les ai repris tout de suite après, lorsque j'ai commencé à manger normalement. Donc, avec ce programme, euh, les smoothies et tout ça, je me suis dit à un moment, ok, je ne pense pas que ça peut être une façon de s'alimenter à vie, là. Juste boire des smoothies et manger des légumes, n'est-ce pas Et euh, là, je constate que au jour 4, aujourd'hui, c'est un peu le jour où on commence à manger normalement. Donc, les 4 premiers jours, c'est un peu vraiment pour flush, oui, le jour 0, c'était pour flush, vraiment, et ce jour, je senti vraiment que, les choses descendaient, partaient. <rire> et du jour 1, le belly bluster 1 à 3, que je fais, c'est vraiment aussi pour aider à, je pense, mettre son corps en condition, pour vraiment... Euh, être prêt à recevoir des, des, des, des bons nutriments. En tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc de nettoyage au début. Donc à partir du jour 4, aujourd'hui, on va commencer à manger des repas normaux, comme des œufs, euh, pas seulement des salades, salades, mais les œufs, la nourriture, et les soupes, les viandes, des poissons. Donc j'ai hâte, en tout cas, de rentrer dans ce cycle-là du jour 4 au jour 10, voir. Si euh, j'aime ça, je vais suivre les recettes qu'elle propose à la lettre. Donc, je ne vais pas vraiment faire tellement de changements. Je, je vais vraiment suivre ça et voir euh, à la fin ce que ça donne avec moi. Donc, aujourd'hui, euh, on va voir euh, le premier repas. Ça sera euh, des œufs avec des légumes, comme breakfast, veggies crumble, egg, donc euh, c'est ça. Ensuite, euh, à lunch, on a des légumes avec du poisson, du saumon. Bon, elle proposait des, du poisson comme un euh, canne, comme la sardine ou le, sa ou le saumon. Mais elle a dit qu'on peut remplacer par du saumon ou de, du poulet organique. Ben, moi, je vais remplacer avec du saumon parce que... je, je... Ça me tente pas tellement de manger de la sardine avec les légumes, ok <rire> Sardine, légumes, ok En tout cas. <rire> Et puis, un snack qui est proposé qui est juste un demi-avocat avec un peu de sel. Et le soir, j'ai hâte de soir, c'est du chili sans, euh, sans haricots. Donc, ça c'est keto friendly, je, je l'ai souvent fait. Donc, vraiment, je peux voir à partir de maintenant là que c'est vraiment des repas normaux que je mangeais déjà en version... Euh, Kéto euh, pur et dur. <rire> donc là, je me retrouve un peu. Donc j'espère en tout cas. Je, je pense que je vais aimer le programme. Je vais voir. Donc c'est ça pour aujourd'hui. Je vais vous montrer en journée. Donc comment est-ce que je mange je... Comment est-ce que je, ces repas sont prêts Parce que je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Je ne veux pas vous montrer comment je cuisine, je cuisine là. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je vais juste vous montrer les plats, comment je les ai apprêtés. Et puis, euh, je pourrais vous dire à la fin comment est-ce que je me sens. À la fin de la journée, est-ce que je me sens bien. Mais déjà, pour aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Je conseille à tout le monde de faire vraiment ces cleansing-là. Ça donne de l'énergie, ça nettoie, on se sent vraiment plus léger et hum, en tout cas je vois que <rire> en tout cas je vous conseille ça alors si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche de notification pour ne rien manquer en tout cas si euh, ce genre de contenu vous, vous plaît et euh, invitez aussi quelqu'un et voilà sans plus tarder on va rentrer dans la journée alors là on a le premier repas du jour 4 on a ici deux œufs avec des légumes découpés, donc du zucchini, brocoli, un peu de tomates, oignons et quelques épices. Donc c'est ça pour le premier repas. It's good. C'est bon J'aime les smoothies, mais je pense que je préfère mieux les repas chauds. <rire> donc ça change un peu. Mm. Il est 13h13 et ah, j'ai fini d'apprêter mon lunch. Le lunch, finalement, euh, mm -hmm. je me suis rendu compte que c'était une salade. Je pensais que c'était un repas chaud et donc j'avais euh, pris euh, du saumon. J'avais sorti du saumon, mais finalement, je me suis rendu compte que c'est une salade donc j'ai donc euh, fait avec la sardine, comme c'était suggéré, avec euh, les kale et l'avocat et quelques épices. J'avais une petite reste de, de salade verte au chou, les petits choux qui se voient là. Donc, pour ne pas jeter, j'ai utilisé ça. J'ai mélangé au kale. Donc, c'est le seul changement que j'ai fait. Et voilà. Et avec du citron. Il n'y a pas de vinaigrette. C'est kiff. Mais le mouillé c'est du citron donc voilà l'avocat guacamole pas mal et believe it or note j'ai aussi fait euh, le repas du soir le repas de soir c'est du chili sans euh, haricots j'ai fait tout ça en, en 30 minutes environ <rire> je suis devenue bonne ça, c'est que bon, je vais pas manger toute cette quantité, je vais diviser en deux ou trois, et donc, euh, alors, on va déguster notre lunch pour ce soir. J'ai yotili euh, sans haricots. Donc, c'est ça que j'ai disposé dans mon, ma petite assiette. Et <coughs> l'avocat, c'était prévu de manger ça comme euh, snack. Mais moi, je préfère manger avec le chili, donc euh, ce n'est pas un, un ajout. La seule chose que j'ai ajouté, c'est le, le, le sour cream que vous voyez là. Donc, crème sur une cuillère. Donc, euh, ouais. À part ça, c'est vraiment comme c'était prévu. Ce que j'ai aimé dans, dans cette sauce... Euh, qui a été très, très facile à faire. Hein. Euh, je ne sais même pas si ça m'a pris 30 minutes. C'est vraiment rapide. Euh, J'ai aimé l'épice à la citrouille. Donc, euh, épice citrouille, c'était la première fois que je mettais ça dans le chili sauce. Donc, absolument fabuleux. On va se régaler. C'est ainsi donc que nous allons terminer notre journée 4 de... De ce belly flush donc je vais m'installer pour déguster cette euh, euh, ce chili sauce <rire> sans haricots donc euh, je mets un peu de lumière et donc c'est ça pour aujourd'hui euh, je vais donc déguster mon chili sauce <rire> mm -mm. Mm -mm. Est déjà un peu froid J'aurais dû réchauffer avant, mais j'ai déjà mis l'avocat, <rire> donc je ne peux plus réchauffer. <coughs> Pour le jour 4, donc c'est le dernier repas, je vais finir là. J'ai l'impression que je mange un peu plus, parce que je suis habituée à manger juste deux fois. Donc là, ça fait bon deux fois, souvent avec une collation. Mais là, ça fait comme trois repas. J'ai mangé les oeufs avec les légumes, ensuite j'ai mangé c'était euh, quoi la, la, la salade là. oui, pour le lunch. Et maintenant, ça il est euh, 16h47, euh, c'est un peu tôt que d'habitude. C'est un peu tôt parce que je vais bientôt sortir pour aller faire l'épicerie et ça me prend souvent un peu de temps. Ça peut me prendre une heure trente ou deux heures donc. Je vais probablement partir vers 17h. Donc, je ne vais pas manger. Je ne voulais pas manger tard. Donc, euh, je vais manger avant. Et comme ça, je suis correcte pour toute la soirée. Je préfère ainsi. C'est ça donc pour ce jour 4. J'espère en tout cas que ça vous donne des idées, que ça vous inspire un petit peu. Et donc, euh, j'ai mon petit bol de chili là. Sans, sans euh, haricots. J'ai souvent l'habitude de préparer ça. Ce n'est pas nouveau. La version qui tourne à pas de haricots mais c'est très bon euh, donc j'espère en tout cas que ça va donner le résultat escompté parce que j'ai l'impression qu'il mange un peu plus <rire> donc on verra à la fin ce que ça va vraiment donner donc euh, ça sera tout pour aujourd'hui n'oubliez pas de vous abonner euh, d'activer la cloche si ce n'est déjà fait et pour tous ceux qui sont abonnés, je constate que mon nombre d'abonnements remonte un petit peu. Donc, je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés. Et euh, aux au nouveaux, je vous dis bienvenue, bienvenue sur cette chaîne, sur cette page. Et j'encourage tout nouveau à continuer de, de s'abonner. Ça, ça va aider ma chaîne à, à un moment, je suppose. <rire> Mais pour le moment, vraiment, je fais ça juste par passion. Donc, euh, c'est ça. Je vous souhaite donc de passer des bons moments. Je vous souhaite de vous nourrir toujours, toujours avec moi que du bon. N'hésitez pas à partager aussi votre expérience que vous essayez et le résultat que ça donne. Euh, moi, j'essaye. Je, je, je, j'essaye vraiment comme je peux de trouver des solutions pour être en forme, en santé. Et donc, euh, n'hésitez pas à partager aussi votre expérience. Et d'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du bon. A bientôt. Bye bye. arranger un petit peu ma caméra ok, oups